Dizier Raoult, c'est une, une personnalité politique au sens large. Comme On parle de la politique comme euh, l'art de s'occuper de la cité. Il est un personnage qui est devenu un personnage public mondialement connu, pas seulement des Français, au Brésil, euh, au Maroc, aux États-Unis. Donc, en ce sens-là, il est politique. Ce qui est frappant, ce qui nous a frappé avec Marie-France, c'est qu'en en fait, il ne voulait pas s'en tenir à un discours scientifique. Il voulait montrer qu'il était un homme, euh, on dirait, dans la culture classique, vous savez, avec une culture de, de gentilhomme, d'homme éclairé, d'homme des lumières donc il voulait à la fois nous montrer qu'il connaissait bien la littérature française mais aussi la philosophie c'est pour ça qu'il appelle michel onfray il veut parler de nietzsche avec lui il a même un débat avec lui pour savoir si le meilleur livre de nietzsche c'est ainsi par les arts sera ou pas euh, il veut montrer qu'il est pluriel et je pense que peut-être que dans les réticences qu'il a eu à s'engager tout de suite dans la carrière médicale c'était aussi ça je veux pas m'enfermer dans la médecine comme papa d'une certaine manière je veux être un homme euh, multidimensionnel et, et c'est vrai qu'il fait par exemple il organise des petites conférences dans la dans son, institut, dans son infectiopole de Marseille, où il essaye de faire un peu comme les philosophes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne parle pas seulement de médecine, mais de, de, de science, d'épistémologie, de l'histoire des sciences, parfois même il cite des auteurs, des écrivains. Voilà, ça c'est Didier Raoult. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas comprendre ce qui se passait autour de la chloroquine sans raconter qui était vraiment Didier Raoult. Et c'est le choc en fait entre sa personnalité très particulière et la crise euh, sanitaire qui va créer cette folie française qui est un phénomène qu'on n'a vu nulle part ailleurs. Et l'enfance euh, africaine et coloniale de Didier Raoult est, euh, est, est fondamentale pour le comprendre. Euh, il vit, euh, donc il naît à Dakar euh, en 52. Euh, dans un laboratoire, dit-il, ce qui est vrai. Son père euh, est médecin euh, colonial, médecin militaire, et euh, il est envoyé là-bas pour travailler sur la nutrition des Africains. Et donc il y a cette, cette image du médecin qui apporte le progrès, euh, une forme de toute puissance aussi, euh, que, que, que Didier Raoult, qui admire son père, c'est le seul devant lequel il s'incline, quelque part, va un peu reproduire à Marseille. Euh, et là, ça ne sera plus euh, les colonies contre la métropole, mais un peu Marseille contre, contre Paris et ce qu'il appelle les médecins de bureau. À l'époque, Jean-Pierre Matti, ministre de la Santé, lui commande un rapport sur le bioterrorisme. Et lui, il dévoie un peu la commande, si on peut dire. Il dit mais beaucoup plus grave que le bioterrorisme, beaucoup plus angoissant. Il pourrait y avoir une pandémie. Et là, il décrit en 2003, donc 17 ans à l'avance, très exactement ou presque ce qui va se passer en 2020 avec le Covid-19. Y compris, euh, il, il, il raconte comment la vie peut être transformée, comment euh, il va y avoir une sorte de dictature des vaccins. Comment il raconte tout, au fait. Et d'ailleurs, il est plutôt euh, pro-vaccin. Euh, il raconte. Et, et ce qui est fascinant, c'est quand arrive effectivement ce qu'il a décrit par écrit dans un rapport remis à ma ministre, et bien tout d'un coup, on a l'impression qu'il n'a il plus la même. Il est devenu presque aveugle, il n'a plus la même lucidité, et c'est intéressant. En fait, il a transformé sa faiblesse en force. Euh, dans sa légende, euh, il a eu une scolarité très difficile. Hein. Il nous a même confié qu'il avait fait un simulacre de tentative de suicide. Il s'est fait virer de tous les, de tous les lycées, au grand dam de, de, de ses parents. Et il a fini par passer un bac littéraire. Il se rêvait écrivain euh, ou navigateur, euh, poète. Enfin, en tout cas, il n'avait pas du tout envie de faire mé médecine. Et il a fini sur injonction paternelle par le faire. Et il continue à dire qu'il lit son livre par an, que c'est un fin connaisseur de la philosophie, des stoïciens, de Nietzsche, etc. Et aujourd'hui, il dit que justement, cette culture littéraire lui permet de se décoller un peu des protocoles scientifiques habituels et de regarder les choses différemment. Il aurait dû être le grand homme de la pandémie. Pourquoi il l'aura D'abord, il a le goût du contre-pied, l'esprit de contradiction, euh, y compris avec lui-même, puisqu'on raconte qu'il a parfaitement décrit ce qui pouvait arriver euh, dans un rapport. Et il s'est raccroché à cette molécule, la chloroquine, qu'il connaissait parfaitement, puisqu'il raconte que, comme beaucoup de gens qui ont vécu en Afrique, euh, il en a bouffé, c'est son terme. Hein. On posait le pot de sur la table et tout le monde avalait euh, euh, ce médicament pour lutter contre le paludisme. Et donc, tout ça mélangé, en fait, c'est pour ça qu'on on beaucoup attardé sur sa psychologie et sur son enfance parce que sans ça, sans ce goût de la contradiction, on ne peut pas comprendre ce qui s'est vraiment passé en 2020. On, on s'est intéressé au phénomène euh, Raoult hein, euh, dès qu'il a surgi, évidemment, comme beaucoup de, de personnes. Chacune a travaillé sur le sujet euh, pour son journal et puis euh, bah, on, a, on a essayé de reconstituer son parcours en voyant à la fois des très proches de lui euh, et lui évidemment et puis euh, bah, des, des, des gens qui l'ont croisé tout au long de sa carrière ou pendant sa, sa jeunesse des pour, des anti des hauts milieux euh, et, et on, a, on, a, on, a, on a essayé de raconter ça comme euh, une, effectivement une saga de sa naissance en passant par ses grands-parents euh, sa mère fiancée de c'est euh, son grand-père résistant jusqu'à euh, bah, ce, ce, jusqu la, jusqu la chloroquine jusqu'à aujourd'hui ce qui s'est passé, c'est qu'on a une épidémie qui ressemblait à aucune autre épidémie. Au début, on a cru que c'était une sorte de SRAS. On n'a pas compris que ça se diffusait par aérosol. On n'a pas compris les modes de contamination. D'ailleurs, par exemple, Didier Raoult continue à penser que ça se transmet davantage par les mains. Dans son affection, où on a passé pas mal de temps avec Marie-France, il y a du gel partout, mais en revanche, on ne porte pas forcément le masque. Donc, cette nouvelle maladie, elle était. Donc, évidemment, c'était le lieu pour que s'épanouissent différentes théories. Et ce qui nous a frappé, c'est que ce pays français, qui est quand même le pays de Descartes, le pays de la raison, le pays de la science, le pays de Pasteur aussi, on pourrait dire. Et tout d'un coup, s'est laissé entraîner dans des discours euh, parfois complètement irrationnels, où euh, la raison n'avait plus tellement sa place. Et Didier Raoult, il raconte ça, parfois, une forme de populisme médical, où euh, on dit, bah, écoutez, le bon sens veut que la chloroquine, ça marche, d'ailleurs, ce n'est pas cher. Et bien, pas forcément. Et, euh, et comme nous ne sommes pas complotistes, on peut dire que nous, on aurait adoré que la chloroquine marche, comme beaucoup de Français. Mais le problème, c'est que les études randomisées, les, les études euh, sur montraient les unes après les autres, après quelques petits accidents de parcours, que euh, malheureusement la chloroquine n'était pas efficace. Le professeur, comme il nous l'a dit à la fin, dans un grand éclat de rire, il nous a dit « j'adore m'entendre parler ». Et en fait, le professeur, le professeur avec un grand P, euh, en fait, est euh, très, très euh, euh, en demande de raconter euh, cette, euh, cette enfance et cette jeunesse qui, finalement, n'avait jamais été racontée. C'est ce qu'on on raconte dans le livre. En revanche, dès qu'on est face à ces contradictions, là, le masque tombe et on retrouve. Euh, le Didier Raoult qu'on voit, euh, qu'on a vu beaucoup à la télévision, le monsieur de je sais tout, le taisez-vous, j'ai euh, 50 de QI de plus que vous, euh, vous ne comprenez rien, vous n'êtes même pas au niveau de mes étudiants. D'abord, il a été décliné sur des bouteilles de bière, des t-shirts, les gens se sont fait tatouer euh, euh, l'image de Raoult en héros à Marseille, c'était frappant l'été dernier, euh, y avait son, ça, ça, il était devenu un centon de crèche euh, aussi bien euh, euh, à la région euh, euh, euh, qu'à la mairie de Marseille, Enfin, c'est devenu vraiment... Euh, comme, comme une sorte de petite marionnette. Et, et effectivement, ça raconte bien ça. C'est-à-dire que comme il refuse de se dédire, comme Didier Raoult ne prendra jamais le contre-pied de Didier Raoult, et eh bien effectivement, il s'enferme et parfois il s'enfonce. Didier Raoult, c'est euh, curieux. Parfois, on se dit que ses disciples, ce qu'on dit dans le livre, euh, ils sont peut-être un peu maso. Parce que justement, il a ce côté euh, très élitiste. Euh, euh, et je, je suis au-dessus de tout le monde. Il n'a il a pas... Quand on le voit à la télé, en plus, euh, pas énormément d'empathie. Enfin, il a ce côté vieux médecin, euh, quand il dit, bah oui, des papés vont mourir. Moi aussi, j'ai 67 ans, il faut bien mourir de quelque chose. Trois Chinois euh, qui meurent, euh, c'est voilà, c'est pas la fin du monde. Il a ce côté comme ça et en même temps, euh, peut-être une figure, C'est dans ce moment d'angoisse, en fait, euh, il arrive en disant, j'ai trouvé le médicament, c'est très simple. Donc évidemment on a envie d'y croire et puis après il y a tout ce discours qui va se laisser se développer autour de lui et en même temps qui va nourrir aussi d'une certaine façon par plein de petits mots valises des petits signaux comme ça qui correspond parfaitement à l'ère du temps anti-système complotiste surtout quand on n'arrive pas à maîtriser une situation ce qui a été le cas avec avec le Covid donc il collait parfaitement à l'ère du temps et puis il y a aussi le phénomène des réseaux sociaux bien évidemment en cela il est aussi très révélateur de ça